Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur le contenu du MOOC « Ose et les métiers de l'industrie du futur ». Il va y avoir beaucoup d'intervenants aujourd'hui. Je propose de commencer par quelques petites consignes techniques pour vous expliquer comment ça va se passer. Nous avons 50 minutes à rester ensemble pour évoquer le sujet. Euh, sur votre droite, il y a, en bas à droite, il y a un onglet qui s'intitule Sondage. Je vais vous demander de euh, le renseigner pour qu'on sache un petit peu qui vous êtes de manière à, à ce que cela, euh, cela nous permette d'ajuster notre discours. Toujours en bas à droite, il y a « App ». Vous cliquez dessus et en haut à droite, encore, il y a une sorte de petite cloche. Je vous propose de la décocher parce que sinon, il y a un petit son un petit peu désagréable à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui poste sur le chat. À la fin de ce webinaire, il y a un mail qui va partir. qui va contenir à la fois la rediffusion et l'enregistrement de ce webinaire, la diapositive. Et évidemment, le lien vers le MOOC « Ose les métiers de l'industrie du futur ». Voilà, c'est voilà. fini. Je passe la parole à Martine Assar. Bonjour Martine. Bonjour Sandrine, merci pour ce passage de témoin. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans ce live autour du MOOC « Ose les métiers de l'industrie du futur ». Je me présente, je suis Martine Assard, je pilote ce MOOC et je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences de l'Institut Mines Télécom, un réseau de sept écoles d'ingénieurs et une école de management. Alors, au programme de ces 50 minutes, eh bien, deux temps d'échange. Un premier qui sera consacré au nouveau visage de l'industrie moderne numérisée qui place l'humain au centre de ses activités avec différents métiers qui vont vous être présentés à travers les parcours de nos invités vous aurez ensuite un second temps d'échange qui lui sera consacré à l'orientation, à comment favoriser vos trajectoires professionnelles dans l'industrie, mais aussi dans le numérique et dans la cybersécurité, puisque nous avons deux invités qui vont parler de ce sujet-là, puisqu'elles sont en fait aussi engagées dans des associations qui ont pour vocation d'encourager les jeunes filles à intégrer beaucoup plus massivement ces secteurs-là. Vous aurez à l'issue de chacune de ces séquences des questions que nous allons prendre auprès de nos élèves ici présents, mais également de vous qui êtes à distance. Donc, n'hésitez pas à les formuler d'ores et déjà sur le chat. Vous aurez également voilà, la possibilité de pouvoir interagir aussi via le forum du MOOC. Sinon, je tenais également donc à remercier l'entreprise Festo et sa dirigeante Anne-Marie Martinez, qui nous fait le plaisir aujourd'hui de nous accueillir sur son site, sur l'Experience Center de Festo. Je co-animerai aussi ce live avec Frédéric Ronald, qui va se présenter, qui va présenter l'ensemble de nos invités et démarrer ce premier temps d'échange. À toi, Frédéric. Merci, Martin. je suis ravie de me retrouver chez Festo pour parler d'industrie. Vous voyez d'ailleurs que nous sommes dans un environnement qui est très industriel et j'ai Anne-Marie à côté de moi qui va nous présenter, en quelques minutes. Je suis Frédéric Ronal, je suis un banquier, nul n'est parfait, mais je suis un banquier particulier puisque je suis un banquier qui passe essentiellement son temps avec des industriels. C'est une passion, j'aime l'industrie, vous allez voir que ça transpire dans mes propos. Et je vais essayer avec mes invités, trois industriels, trois experts de l'orientation, je vais essayer de vous faire partager, cette vision de l'industrie, cette passion, cet amour de l'industrie. Et en commençant par une dame, je suis venu ici il y a six mois, j'avais interviewé un homme et je suis ravi aujourd'hui d'interviewer une dame. Alors Anne-Marie Martinez, nous sommes chez toi, qui est Festo Bonjour à tous et encore, euh, voilà nous sommes honorés de, de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Alors, Festo, c'est une entreprise allemande euh, qui est bientôt euh, centenaire. Euh, pour vous donner quelques chiffres, donc ça représente plus de 3 milliards d'euros, 20 000 euh, employés euh, dans le monde. Notre, euh, notre métier, c'est euh, l'automatisation industrielle. Donc, on s'adresse à deux marchés, l'industrie, comme je viens de, de le dire, mais aussi l'éducation en vendant des systèmes d'apprentissage de, et de formation pour les jeunes. Ici, vous êtes à sur marne donc on est la française du groupe euh, 180 employés hein, euh, sur sur site euh, à plus de 100 millions de, de chiffres d'affaires et, et voilà, et notre métier, donc l'automatisation, je l'ai dit, notre volonté, notre valeur vis-à-vis -vis de nos clients, c'est d'apporter de l'amélioration dans la productivité. Euh, voilà, en quelques mots, ce qu'on peut dire sur Festo, sur Frédéric. Et, et dans ce lieu où nous sommes, Anne-Marie, on, on, voit, on voit ce qu'il y a derrière nous. Donc, c'est un lieu qui est consacré à la formation, à l'éducation Tout à fait, c'est un lieu qui est consacré aux clients et à la formation, donc aux clients pour pouvoir travailler sur leurs problématiques industrielles, leurs problématiques d'automatisation. Donc, on, nous, on leur propose, ici, on travaille avec les, nos ingénieurs applications pour trouver les meilleures solutions, les plus innovantes et les plus créatives. Et effectivement, on utilise aussi ces bancs que vous voyez derrière, là, pour former toutes, nos, toutes, toutes les personnes de l'entreprise, puisque ma mission aussi, c'est de mettre sur le marché des experts en technologie hein, et d'apporter le meilleur conseil à nos clients. Être une femme chef d'entreprise, c'est oui. difficile. <rire> Être une femme industrielle, est-ce que c'est encore plus difficile alors oui, euh, alors j'ai un cursus assez long en fait dans l'industrie, hein, je travaille depuis 25 ans à différents niveaux, hein, différents postes, la qualité, euh, le centre de relations clients, les ventes et maintenant en direction générale. Donc oui, c'est vrai qu'il voilà, faut faire ses preuves, hein, c'est un chemin et un parcours, euh, une bataille de tous les jours, hein, c'est vrai. Et pour les jeunes filles qui nous écoutent, oui. si tu avais un conseil, une recommandation à faire pour celles qui seraient tentées par ces métiers de l'industrie qui pourraient peut-être demain diriger un groupe comme Festo Alors, surtout, ne pas se dire « ce n'est pas possible ». Toujours regarder le, le, le verre plein, en fait, à moitié plein, euh, et se dire « allez, si j'ai envie de challenge, je vais essayer, je vais donner le meilleur de moi-même et souvent, ça fonctionne ». Très bien. Merci beaucoup, Anne-Marie. Euh, merci de nous accueillir chez toi. Et puis, euh, on va essayer de de faire partager euh, ce message que tu as, rien n'est impossible. Et ce n'est pas parce que ça paraît difficile que ce n'est pas réalisable. En tout cas, on constate que, que tu es aujourd'hui à la tête de cette entreprise et, et j'en suis ravi, vraiment ravi. Merci à vous, passez un très bon moment. Merci. Merci. Bien, eh bien, je vais me tourner maintenant vers un vieux compagnon de route. Alors, vieux compagnon de route, euh, même si nous sommes restés tous les deux très jeunes, euh, c'est probablement en tout cas euh, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié de respect, un des meilleurs spécialistes de l'industrie française, c'est aussi un industriel au travers super Redex. Je parle de Bruno Grandjean, il a beaucoup agi pour l'industrie. Bruno, l'industrie c'est bourré de stéréotypes, c'est sale, ça fait du bruit, c'est polluant, il faut même le mettre à l'extérieur des villes. Et à côté de ça, on entend de plus en plus parler d'industrie 4.0, d'industrie du futur, alors finalement, l'industrie aujourd'hui, c'est quoi, Et notamment en France C'est vrai que l'industrie, merci Frédéric, elle vient, elle vient de loin, parce que l'industrie, elle a gardé cette image du 19e siècle, cette image d'une industrie effectivement polluante, de métiers pénibles, difficiles avec une forte hiérarchisation des, des postes, hein, des ingénieurs qui dirigeaient, des contremaîtres, des ouvriers. On a gardé cette image-là et cette image d'épinal, elle nous colle encore à la peau. Hein. On a toujours cette image, notamment sur, chez ceux qui sont éloignés de l'industrie, qui n'ont pas vu ces changements majeurs qui est arrivé avec le numérique, notamment. Le numérique a révolutionné les usines, les machines sont devenues intelligentes. On n'est plus asservi. Vous savez, avant une presse, par exemple, elle avait un certain rythme et l'homme s'adaptait au rythme de la presse. Aujourd'hui, c'est un robot qui fait ces tâches-là aujourd'hui, on installe des logiciels partout, des réseaux. D'ailleurs, on le voit derrière nous, je ne sais pas si à l'image, on peut le voir, mais on mélange du pneumatique avec du réseau informatique, avec de l'intelligence. Et donc, cette révolution numérique, elle a libéré finalement les hommes des tâches les plus difficiles, les plus pénibles. Et aujourd'hui, dans l'industrie, ce qu'il y a surtout, c'est du savoir-faire, c'est vraiment de l'intelligence, c'est vraiment euh, du développement, et c'est une communauté humaine qui a connu une révolution et où on trouve aujourd'hui euh, des emplois très intéressants, les bullshit, job ça n'existe pas dans l'industrie on est vraiment une communauté de femmes et d'hommes car il y a des femmes dans l'industrie de plus en plus et on est en train de rattraper ce retard qu'on avait d'ailleurs sur la société euh, civile je dirais sur la société extérieure et donc l'industrie s'est réinventée et Elle retrouve finalement aujourd'hui une certaine noblesse qu'on avait perdue. On se rend compte d'ailleurs avec la crise du Covid, combien sont importants les industriels pour mettre au point un vaccin, pour assurer la production de masques, pour assurer la logistique qui va derrière tous ces défis que nous pose le, le Covid. Donc, cette industrie, elle a besoin de communiquer plus pour se faire mieux connaître, car elle a toujours ce, cette image d'épinal qui lui qui lui colle un peu au basket, donc euh, très fier et très heureux de cette invitation et de pouvoir parler aux jeunes de l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui, innovante, exportatrice, euh, euh, numérique, et, et au cœur des enjeux de souveraineté, de développement de notre société. Alors, des questions, je, pose, je poserai d'ailleurs à chacun de nos invités industriels. Euh, tu es tombé dans l'industrie, euh, étant tout petit, euh, qu'est-ce qui t'a amené à l'industrie quelle était l'image que tu en avais avant de, de rentrer dans ce secteur Alors Pour moi, c'est assez particulier parce que c'est un peu une tradition familiale. Mon grand-père était ingénieur, mon père a travaillé dans l'industrie, dans différents types d'industries. Et donc finalement, j'ai voulu poursuivre un peu ce chemin. Et étant imprégné d'industrie, j'ai vu cette révolution, cette transformation. Et finalement, je me suis trouvé bien dans l'industrie. J'ai voulu poursuivre cette tradition familiale et, et, et défendre justement cette industrie qui était euh, vue comme quelque chose de désuet, d'obsolète, de dépassé. Comme l'agriculture avait perdu des emplois et s'était transformée dans l'industrie, l'industrie avait vocation pour certains à se transformer en service, une société du tertiaire. Et moi, je voyais à l'inverse une société hyper industrielle où tout devient aujourd'hui plus complexe, où on hybride des technologies, où on a besoin d'innover. Et donc, j'ai toujours défendu cette, cette industrie qui, je crois, le mérite, notamment en France, où finalement on a perdu quelques combats auprès des pouvoirs publics ou dans la communication, mais où, finalement, il y a de formidables industriels et, et, et, et vraiment un, un métier, des métiers qui méritent d'être défendus. Patron de Redex, troisième génération, tu, tu l'as dit, qu'est-ce que fait Redex et quels sont les profils, les jeunes qui intègrent l'entreprise Alors Chez Redex, pour simplifier, on fait des machines. D'ailleurs, on utilise les équipements de Festo, on utilise du pneumatique, on utilise énormément d'intelligence et on marie de la mécanique, qui est notre métier de base, avec de l'automatisme, c'est-à-dire des moteurs, des automates, de l'intelligence, et même maintenant du logiciel, parce que ça, c'est une des constantes de l'industrie. Aujourd'hui, on hybride les technologies. Et donc, nous faisons des machines qui vont être utilisées par d'autres industriels. On est dans ce qu'on appelle le B2B. Nous faisons des machines qui vont être au cœur... Euh, ensuite, euh, de toutes les productions que vous connaissez, on va être présent euh, dans des machines euh, pour faire les masques, par exemple. On a été sollicité durant le, la crise du Covid eh bien pour fournir des éléments de machines pour faire les masques. Mais on va être très présent aussi dans le domaine des métaux, euh, qui sont en pleine révolution avec les véhicules électriques, présents euh, dans le domaine de l'aéronautique, dans les composites, les fibres carbone, donc dans beaucoup de métiers qui sont cachés. Et ça, c'est une autre leçon de l'industrie, c'est un autre message à faire passer. L'industrie est partout. Elle est partout. Vous prenez ce stylo, hein, vous prenez ce stylo, vous avez derrière énormément de machines de savoir-faire. Hein, vous avez des hommes qui ont consacré leur vie à faire en sorte que ce petit stylo il marche parfaitement. Il coûte pas cher et que vous puissiez l'avoir dans votre poche. C'était un produit de luxe, ça, il y a encore euh, il, y a, il y a 40 ou 50 ans. C'était un produit de luxe. Aujourd'hui, le stylo, on a tous ça. C'est pareil pour votre smartphone, c'est pareil pour cette bouteille, c'est pareil pour tous les objets du quotidien. L'industrie, elle est partout. Elle est partout, elle nous permet une vie meilleure. Elle nous permet de bénéficier de conditions de vie euh, comme euh, nos, nos grands-parents n'auraient rêvé. Eh bien, cette industrie, euh, euh, finalement, nous, chez Redex, nous en sommes une petite brique. Merci Bruno. Alors je vais retenir le message, l'industrie elle est partout et c'est vrai que l'industrie elle est dans tous les objets du quotidien. Alors on va aborder quelques-uns de ces objets puisqu'on a une assez belle diversité entre Festo, Schmitt, Cadu, des entreprises qui fabriquent des produits très différents mais qui appartiennent à cette famille des industriels. Je vais me, me tourner vers, alors je me tourne à distance hein, puisque vous avez compris qu'une partie de, de, de, de, cette, de cette émission était présentielle. Et, euh, distanciel. Euh, je vais me tourner vers Patrick Viry, euh, qui représente euh, Schmitt Group. Alors euh, euh, on, on a un nom Schmitt, une marque qui euh, euh, que tout le monde connaît forcément. Euh, merci Patrick de, de nous rejoindre euh, sur ce MOOC. Je, on va avoir trois euh, trois moments dans cette dans cet entretien. Le premier consacré à la présentation euh, de Schmitt Group. Bonjour à tous, euh, merci pour l'invitation et euh, je suis très heureux d'être avec On vous cet après-midi. Oui, Est-ce que vous m'entendez Vous ne m'entendez pas. Parler de. Même si j'aimerais beaucoup, mais. Est-ce que vous m'entendez Voilà, très bien. Vous je vous entends. Par parfait. OK. Bonjour à tous, euh, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Euh, merci pour l'invitation. Et euh, effectivement je vais essayer de, de vous expliquer en quoi euh, l'industrie euh, ne répond pas à cette fameuse image d'épinal dont vous parliez. Euh, ça tombe bien, j'ai des origines vosgiennes et épinal est dans les vosges en transition. Donc on va euh, ben passer euh, si vous pouvez passer au slide suivant. Donc en quelques mots, je vais vous euh, présenter euh, Schmidt Group pour que vous connaissiez un petit peu le contexte pour que vous puissiez un peu comprendre. Euh, en quoi euh, un fabricant de, de cuisine et d'ameublement de, de, euh, est une industrie. On a souvent l'habitude euh, de nous associer à une menuiserie. Euh, pour ceux qui, euh, qui ont déjà visité nos sites, euh, il faut comprendre que nous sommes un industriel avec une, un automatisme très pointu, euh, compte tenu de, du processus de fabrication qu'on a développé depuis une trentaine d'années. Euh, le concept il est simple, euh, les consommateurs vont dans, chez, euh, dans les magasins Schmitt et Cuisinella, on a ces deux marques qui représentent à peu près 800 magasins dans le monde. Euh, et lorsque je vais dans le magasin et saisir ma demande, ma commande, euh, eh bien, les données qui seront générées pour produire les composants vont transiter à travers les différentes couches logicielles, vous parliez de logiciel tout à l'heure. Euh, les différents automatismes et les différentes machines pour qu'au euh, qu final le consommateur reçoive la cuisine qu'il a commandée et la grande spécificité de Schmitt et de Cuisinella c'est de proposer au consommateur la cuisine euh, ou l'ameublement qu'il aura euh, souhaité avoir donc euh, au coloris qu'il souhaite, aux dimensions et aux millimètres euh, dont il a besoin donc pour fabriquer tout ça euh, donc, on est le premier fabricant français. Euh, comme vous avez pu le voir, nous avons six sites de production, principalement en France, et nous sommes 1700 collaborateurs. Euh, donc, les enjeux de, de l'entreprise numérique chez nous, elle se situe euh, sur trois éléments euh, principaux sur la maintenance, euh, la production et euh, la qualité. Euh, en quelques mots, euh, quels sont les métiers qu'on peut trouver dans une industrie comme la nôtre euh, pour contribuer à l'optimisation euh, de ces coûts et donc pour avoir au final des consommateurs qui euh, ont des produits à forte valeur ajoutée et euh, qui ont euh, donc un, un produit qui répond à leurs besoins. On a besoin pour ça de techniciens de maintenance. De techniciens ou d'ingénieurs en automatisme et en informatique industrielle euh, pour maintenir nos, nos machines, nos automatismes. Euh, il est important d'avoir ces compétences techniques. Euh, et on est loin de l'image d'épinal. Je vais prendre encore cette image-là euh, du technicien qui va mettre les mains euh, dans le cambouis, et qui va ressortir le soir euh, avec euh, euh, euh, parce qu'il aura travaillé dans un environnement très sale. Euh, où il va passer euh, euh, beaucoup de temps à, à, à simplement euh, à, à faire du, du nettoyage. Le, nos usines sont très propres. Et donc, si vous allez, euh, si, si vous avez, euh, et on vous accueillera avec plaisir, si vous avez la chance ou euh, l'occasion de passer euh, chez nous en Alsace, euh, vous pourrez voir que les, les ateliers sont vraiment euh, euh, loin de machines, de, de, de scieries, avec des tas de sillures sous les machines. Dans le domaine de la production, on a besoin de chefs d'équipe, de conducteurs d'installation automatisés. Euh, et pour conduire des installations, ben, on a besoin de gens qui sont capables euh, de travailler avec des PC. De plus en plus, on a un parc de 800 PC. Euh, on a besoin, même pour des conducteurs de machines, d'avoir des compétences euh, dans de l'informatique ou le pilotage avec, euh, avec des PC. Et pour que l'ensemble puisse fonctionner, on a besoin de services supports avec des métiers qu'on a l'habitude de nommer méthode, euh, dans la qualité ou dans la configuration de nos systèmes. Il, il nous reste une minute. Rapidement. Il nous reste, yes, il nous reste okay. une minute. Je suis désolé, c'est extrêmement contraint. Je, oui. je, je voudrais que tu, tu nous donnes deux informations. Quel est ton parcours euh, okay. Qu'est-ce que tu as fait toi pour être aujourd'hui euh, dans, dans, dans, dans un industriel, chez un industriel Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes pour euh, leur dire finalement, venez dans l'industrie Alors, euh, mon parcours, moi, je suis passé par un, un parcours, euh, par une école d'ingénieurs post-bac, post euh, en l'occurrence à l'INSA de Lyon, à, à Villeurbanne. Euh, et je suis euh, passé par euh, différentes entreprises, je suis passé par une PME, donc une petite entreprise pour vraiment apprendre sur le terrain le métier euh, que j'exerce aujourd'hui, et dans lequel je m'épanouis. Et euh, ensuite, j'ai intégré euh, Chemin Group pour euh, euh, pouvoir intégrer tous ces métiers euh, très digitaux. Et si j'avais un message à, à faire passer, si on vient sur le slide d'avant et vous avez peut-être pu le voir, euh, c'est un métier qui se fé féminise, ça, ça va rebondir sur le, le thème de, aussi de la journée. Euh, en deux ans, on a embauché trois ingénieurs. Euh, C'est quelque chose qui, euh, il y a dix ans, euh, était de, de, assez rare. Et de plus en plus, on a des candidats et des candidates de qualité euh, dans ces métiers. Euh, donc, euh, mesdames, mesdemoiselles, je ne peux que vous encourager à aller dans ces métiers techniques euh, qui sont... Euh, loin d'être des milieux très machos, c'est vraiment, on a besoin de compétences dans tous les domaines techniques qu'on peut imaginer dans l'industrie. Merci, merci beaucoup Patrick. Je, merci je, à retiens, je retiens ce message, hein. mesdames, mesdemoiselles, venez dans l'industrie, il y a de la place pour vous et des métiers qui vont, qui vont vous permettre de vous réaliser. Je vais, on va tra traverser une partie de la France, passer de de l'Alsace, de l'Est de la France à l'Ouest de la France, partir en Bretagne. Et là, je, je me tourne virtuellement vers Terence Carpentier, Cadieux Industrie. Nous sommes en Bretagne, nous sommes plutôt dans les, dans les équipements, les portails d'équipements de fermeture. Alors, Terence, même question, une présentation rapide de Cadieux et puis derrière, une présentation rapide de ton parcours. Ça marche. Bah déjà, bonjour à tous, merci pour, pour l'invitation à, à participer à ce webinaire. C'est toujours intéressant de venir partager un peu son expérience et de faire un feedback pour, pour tous les étudiants et, et ceux qui cherchent un peu, un peu leur voix. Alors, euh, Cadio Industrie, désolé, excusez-moi déjà aussi pour le contre-jour, hein, on a la chance d'avoir un magnifique soleil en Bretagne aujourd'hui et, et je ne vous cache pas qu'on ne va pas bouder notre plaisir. Euh, donc Cadio Industrie, qu'est-ce que c'est Donc c'est une menuiserie industrielle aluminium euh, de 750 collaborateurs environ. Euh, donc nous on fabrique des portails, des garde corps des clôtures, euh, on travaille à la fois avec euh, des grandes enseignes de bricolage que vous connaissez tous et à la fois aussi avec des artisans. Donc on a coutume de dire que nous on est une entreprise artisanale à échelle industrielle. Euh, notre valeur ajoutée dans notre entreprise, c'est l'être humain, voilà, on porte beaucoup d'importance à, à l'être humain, à sa formation, à son développement personnel, à son épanouissement personnel. Euh, pour ça, on a la chance, voilà, on est proche, euh, proche de la mer, on a, on a des ateliers de production qui ont vu sur mer même. Euh, voilà, on travaille dans un cadre qui, qui est idéal, avec un, un, un cadre de vie qui, qui, qui est vraiment top. Et ça se ressent aussi sur les taux de taux de chômage euh, qu'on peut trouver dans, dans, dans le secteur, qu'on est à 3-4% de, de taux de chômage sur, sur le bassin de Quimperois. Euh, nous, notre philosophie, c'est euh, l'être humain en, humain en, en premier. Euh, voilà, c'est safety first, hein, forcément. Donc euh, on va chercher en fait, à accompagner notre croissance. Que, pour refaire un peu l'historique, ça fait 15 ans maintenant que je suis dans, dans l'entreprise. Avant, je suis passé par d'autres sociétés, type Airbus, Monduel, euh, euh, Cummins, voilà, qui fabriquent des filtres pour l'automobile. Donc, j'ai fait un peu toutes les industries. Et euh, ici, euh, voilà, on a une croissance qui est, qui est exponentielle. On a une croissance à deux chiffres tous les ans. Euh, depuis 15 ans, nous sommes passés de 110 personnes, 13 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, à plus de 100 millions cette année et, comme je vous l'ai dit, quasiment 750 collaborateurs. Tout ça, c'est boosté par une PDG qui a un peu plus de 40 ans. Donc, on a des cadres qui sont jeunes. On a une mixité de cadres avec euh, ben, beaucoup de femmes aussi euh, et, et, et beaucoup d'hommes. Et euh, surtout, nous, on fait la place euh, à l'évolution l'évolution évo, personnelle de, de, de nos collaborateurs pour que chacun puisse trouver sa place dans, dans notre entreprise. Je vais prendre mon cas personnellement. Hein. Voilà, Moi, je suis entré dans l'entreprise en tant que responsable qualité, par exemple. Euh, ensuite ça fonctionnait on m'a donné la sécurité donc ça m'a permis de voir d'autres d'autres choses puis j'ai eu l'environnement puis euh, les flux de production puis la direction de production puis la direction des opérations et aujourd'hui voilà j'ai j'ai un peu plus de 400 collaborateurs, voilà, sous ma sous ma responsabilité, à 40 ans cette année. Donc voilà, si j'ai un petit mot à passer à l'ensemble de, de, des gens qui nous écoutent, c'est que, en fait, dans l'industrie, on s'ennuie jamais. Il n'y a jamais une journée qui se ressemble. Euh, depuis 20 ans que moi j'y suis, je me suis toujours levé le matin en étant content de me lever et en étant en étant content d'aller euh, faire mon métier. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune journée ne se ressemble et euh, les aléas sont tellement divers et variés. Les métiers sont tellement divers et variés et sans cesse en mutation, sans cesse dans l'innovation. Euh, voilà, nous aussi, on est orienté, même si on est une industrie industrielle, on est orienté euh, entreprise du futur. On, euh, je, voilà, on fait du lead manufacturing aussi chez nous. On a besoin de personnes qui font du management, qui font du middle management, qui sont en capacité aussi de manager des unités de, de 100 personnes ou plus. Euh, voilà, l'industrie propose quelque part, et, que peu de choses peuvent proposer à côté, c'est-à-dire euh, voilà, la chance à chacun de devenir celui qu'il souhaite être. Voilà. Et, et, et, et un, un petit mot, euh, le, mon petit doigt m'a dit, mais c'est surtout Martine qui me l'a dit en, en préparant cette émission, que tu es originaire du 9-3. Alors euh, le 9-3, ce n'est pas forcément le, le, le département ouais, le plus industriel de France, et donc, ce qui veut dire qu'on peut être né ou avoir, avoir grandi dans un, ouais. dans un environnement très urbain et faire le choix d'aller en région chez un industriel régional. Alors exactement, euh, comment que ça s'est passé Voilà, j'ai voilà, 17 ans, moi, je suis, je, suis parti, je suis parti, de la maison, hein, je suis parti avec mon bagage parce que je, je savais qu'il fallait que je fasse autre chose, que je me bouge aussi, parce que il faut savoir se bouger aussi, il ne faut pas savoir, euh, faut être. Euh, Dirais, acteur de son destin, acteur de sa, de sa carrière. Et donc, moi, j'ai pris la décision de, de m'en aller de là où j'étais parce qu'il fallait que je le fasse pour moi et pour continuer de me développer d'un point de vue personnel. Donc, euh, voilà, j'ai eu mon bac S, hein, voilà, comme beaucoup de futurs ingénieurs, mais pour moi, voilà, faire des fonctions, faire, faire tout ça, ça manquait de concret. Donc, je suis rentré dans un DUT maintenance qui m'a apporté ce, ce concret. Et ce DUT maintenance, j'ai eu la chance de le faire à l'Orient. Pareil, hein, voilà changer complètement de cadre aussi changer, apprendre de nouvelles une nouvelle culture même si on reste en France mais c'est une nouvelle manière de voir les choses c'est une, une, une autre notre culture c'est aussi une culture du travail puisque la Bretagne a les meilleurs taux de réussite à, à au bac ou dans n'importe quel, quel autre diplôme une, une énorme une énorme je dirais importance dédiée à l'éducation en Bretagne et c'est c'est ce qui m'a plu beaucoup aussi un hein, vraiment une je dirais une, des personnes travailleuses. Hein, voilà, c'est ancré dans les gènes hein, cette culture du travail. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait mon deux été maintenance. Derrière, ben, l'appétit dans en mangeant ça m'a donné envie d'aller refaire une école d'ingé. Et j'ai fait une, une école d'ingénieur en, en production où on a parlé flux, on a parlé ordonnancement, on a parlé voilà. Et là, j'ai vu la multitude de métiers et je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui, qui me plaise, qui me plaise là-dedans. Et voilà, je me suis spécialisé en qualité sur la dernière année. Et c'est comme ça que, parce que j'étais aussi à l'écoute du marché, c'était à l'époque, voilà, on était en, en 2003, on parlait, on commençait énormément de parler de Normiso. Voilà, donc j'ai senti qu'il y avait un besoin du marché industriel vers le vers les métiers de la qualité et c'est comme ça que je suis rentré dans l'industrie. Et ça fait 20 ans que j'y suis, j'y suis toujours passionné et ça me fait énormément plaisir de même revenir dans mes anciennes écoles, parler de mon parcours, parler de de, de ce qu'on peut faire, parler de… voilà, je pense que derrière dans l'industrie, derrière chaque personnalité, derrière chaque appétence, derrière chaque… il y a un métier qui se cache. Très bien. Merci beaucoup, Cédric. En tout cas, merci pour ce parcours. Bravo. Hein. Aujourd'hui, tu es à la tête de, de 400 personnes euh, à, à, et tu es encore jeune. En tout cas, ouais, avec un regard à ouais. moi, tu es encore quelqu'un de très jeune. Ah, euh, rien n'est impossible, il faut être acteur de son destin. Bien, on va voir si notre troisième industriel est, est, a été aussi acteur de son destin, mais euh, il est juste à côté de moi, euh, Cédric Van der Alors, festo Cédric nous avait présenté dans une précédente émission les innovations. Il était très branché je sur les, les innovations. Alors Cédric, Anne-Marie a, a, présenté, a présenté Festo. Euh, Dis-nous ce que tu y fais et puis parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de ton parcours. Oh, merci, Un très, très vaste question, je vais essayer d'être le plus concis possible. Euh, comme mon nom le laisse indiquer, donc on va couvrir toutes les régions de France. Je suis originaire du, du nord de la France, je suis originaire de Lille. J'ai grandi euh, au milieu des, des petites maisons de briques rouges et au milieu de personnes avec des accents plus ou moins prononcés. J'espère que ça ne s'entend pas trop d'ailleurs. <rire> Donc euh, Évidemment, le Nord, berceau berceau de l'industrie, terre d'industrie, mais qui n'était pas forcément au top de sa forme, qui commence seulement un peu à, recou à récupérer d'un point de vue industriel et d'un point de vue... Euh, j'allais dire euh, économique, euh, j'ai tout de suite voulu travailler non pas dans l'industrie, mais plutôt dans des secteurs. Au tout début, je voulais par exemple devenir designer automobile, après j'ai voulu plutôt m'orienter vers l'aéronautique, puis j'ai fini par découvrir au fur et à mesure de mes lectures, de ma culture, euh, la science-fiction et donc après la robotique. Et c'est ce qui m'a donné envie du coup de pouvoir après m'engager un petit peu plus dans l'industrie. Donc je vais dire que j'ai fait un parcours relativement classique, même si on ne devrait plus le dire ainsi aujourd'hui parce qu'il y a tellement de pluralité de profils. Donc j'ai fait bac S, école d'ingénieur après une prépa et puis après j'ai débarqué au Sanfesto. Aujourd'hui je suis ingénieur en application en, en intelligence artificielle après être passé justement par une entreprise de robotique. Mais je vais avoir un profil beaucoup plus généraliste que ce qu'on peut s'imaginer. Donc, C'est-à-dire que je vais pas du tout avoir un profil de mathématicien, je vais être plus dans la partie gestion de projet. Et c'est toute la magie de l'industrie, c'est qu'elle va permettre une très grande pluralité de, de profils euh, qu'on soit plus ou moins technicien, qu'on soit plus ou moins généraliste, qu'on soit plus ou moins créatif, il va y avoir énormément de latitudes qui vont être ouvertes, qui vont être autorisées. Donc moi j'aurais plus tendance à me catégoriser comme profil généraliste, ce qui va m'ouvrir énormément de portes, énormément de domaines, c'est d'avoir une grande chance, et ce qui va me permettre de pouvoir évoluer donc, dans plusieurs strates, soit la robotique, soit aujourd'hui l'intelligence artificielle. Euh, L'idée comme je le disais c'est que c'est surtout une porte ouverte à la créativité aujourd'hui euh, l'industrie c'est uniquement de la créativité il euh, n'y a qu'à voir tous les produits aujourd'hui qui font un temps soit peu rêvé, hein, qui baignent un peu justement notre idéalisme que ce soit euh, des, des belles voitures, que ce soit des beaux produits de, de maroquinerie de luxe, j'en passe il y a toujours un métier, il y a toujours un savoir-faire qui passe par de l'industrie donc peu importe la façon dont on veut l'exprimer l'industrie va permettre la satisfaction de l'expression d'un savoir-faire et surtout le, la, la satisfaction d'avoir un produit bien fait, un, un travail en tout cas qui est hautement qualitatif et qu'on peut valoriser auprès de soi-même, mais surtout auprès des autres. Et ça aujourd'hui, bah évidemment à notre époque, c'est quelque chose qui est assez important. Comment on s'y retrouve finalement dans tous ces métiers Parce qu'on vient de parler d'industrie et vous avez tous... Vous avez tous... Une expérience différente, des origines finalement différentes, dans des métiers qui sont très différents. Euh, on a parlé de robotique, on a parlé d'ameublement, de menuiserie industrielle. On pourrait parler demain de, de plasturgie ou de chimie. Quand on est un jeune et qu'on veut s'y retrouver un peu dans ce maquis pour essayer de peut-être de choisir une voie, euh, comment est-ce que, quels sont les conseils que tu peux donner Comment on peut s'orienter finalement ah, euh, C'est aussi encore une question assez vaste, donc ouais. je la même, je vais essayer de rester concis. Il y a aujourd'hui beaucoup de moyens qui vont nous permettre d'accéder à diverses informations. L'idée, c'est de pas essayer de se mettre la pression en se disant, il faut absolument que je trouve mon profil avant tel âge, ou il faut absolument que je trouve mon école idéale qui sera directement en tout cas, qui me créera le meilleur profil. L'un de mes meilleurs amis, qui est aussi ingénieur ici, a fait deux ans d'école de kiné avant de basculer vers la technicité, l'ingénierie. Donc, pour dire qu'il n'y a absolument rien de tracé, il faut surtout être curieux. On a aussi, là encore, par rapport à tous les outils dont on a à la disposition aujourd'hui, énormément d'accès à la curiosité pour découvrir de nouveaux secteurs, de nouvelles choses. C'est ce qui va nous permettre en fait, d'idéaliser, d'imaginer tout ce qu'on va pouvoir faire, tout ce qu'on va pouvoir créer par la suite. Euh, donc, il n'y a pas en soi de, de parcours spécifique, comme je le disais, moi, je n'étais pas en soi fasciné par l'industrie, mais c'était plus des secteurs qui me parlaient, qui m'évoquaient quelque chose. À partir du moment où on a cette attache, après, il tient qu'à nous juste de creuser un petit peu plus dans ces domaines-là. Après, est-ce que ça va être dans l'industrie Ça va peut-être aussi littéralement autre chose, mais l'important, c'est en tout cas de cultiver sa, sa créativité, cultiver sa curiosité. Alors, Thérèse l'a dit tout à l'heure, euh, il, il, il sort de ses études en 2003. En 2003, effectivement, le sujet de la qualité les premières normes, en tout cas le sujet de la qualité de saint julie et il se dit, tiens, est-ce que c'est dans ce sujet, c'est peut-être sur ce sujet qu'il faudrait que je l'investisse Aujourd'hui, de ce que tu perçois de l'industrie, les, les grandes tendances, les grands courants, ce qui va construire finalement l'industrie de demain euh, la personnalisation, on est clairement dans une tendance où évidemment avec l'impulsion de l'industrie 4.0, donc cette nouvelle révolution industrielle, on sort d'une économie basée sur la globalisation et vraiment le, le mass market, sur quelque chose de plus personnalisé. Euh, tous réunis dans cette salle, ou vous qui nous écoutez, vous avez tous la volonté d'avoir des produits qui vous ressemblent, qui soient un petit peu plus personnalisés. Mais ça, ça se va pas se faire tout seul et il faut évidemment qu'il y ait une industrie qui puisse répondre à cette demande. Donc aujourd'hui, la personnalisation est très certainement l'enjeu majeur de l'industrie parce qu'on a cette volonté de se différencier et peut-être d'avoir un petit peu plus d'identité dans notre façon de nous exprimer et l'industrie. Je reviens encore sur cette notion de créativité. C'est un parfait moyen pour transcrire cette, cette volonté. -là. Et puis toi, tu travailles dans un secteur, l'IA, qui fait rêver beaucoup de monde. Je suis ravi d'apprendre que c'est Isaac Asimov qui t'a amené vers, vers ton métier. Et Star Wars. Hein, ouais. Et Star Wars pour tous les lecteurs de, de science-fiction. Merci, Cédric. Merci. Euh, je vais repasser la main à Martine. Il y a peut-être des questions de, de nos jeunes. Effectivement, de passer aux questions. Alors, est-ce que vous avez une question de, de prête à poser à une personne qui est ici avec nous, ou bien oui. à distance On a plusieurs questions, notamment oui, une de se Théo. Se il faut se lancer, le plus dur c'est le premier. Ah, Alors je me demande dans l'entreprise euh, le nombre de métiers qu'il y a, parce qu'on est dans l'industrie, mais il y a plusieurs types de métiers. Tout Et du fait. coup je me demande euh, à peu près à combien, il y a de métiers. Alors il y en a beaucoup, Bruno je, je, je... Passe le micro pour me oui, il y a choses. énormément de, de métiers différents, énormément, beaucoup de métiers euh, qui réclament euh, une intelligence manuelle, pratique, concrète. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important dans l'industrie. On a besoin de gens qui sont des experts, plus théoriciens, mais beaucoup de gens qui font des choses pratiques, concrètes. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, dans l'industrie, il n'y a, a pas que des, des, des personnes ayant des parcours technologiques ou même scientifiques. On a même besoin de littéraires dans l'industrie. On a besoin de juristes, on a besoin de communicants, on a besoin de… Même de financiers. Bon, les financiers, bon, ça, fait. effectivement, bon, un tout par petit par peu. Par Mais donc, il y a une diversité d'emplois très importante dans l'industrie. Et donc, tous les profils sont les bienvenus. Et d'ailleurs, le mélange est un élément de, de, de réussite de l'entreprise, d'avoir des, des personnes ayant des parcours différents, euh, des gens aussi qui deviennent ingénieurs par l'acquisition de connaissances dans l'entreprise. On n'est pas obligé de rentrer avec un diplôme d'ingénieur dans l'entreprise. Moi, je connais des jeunes qui ont démarré avec un CAP qui ont très, très bien réussi, qui ont pu gravir tous les échelons. Donc, on a besoin d'une complémentarité d'expérience et il y a énormément d'emplois de, de, divers, différents. Et je pense que le meilleur moyen de comprendre l'industrie et de voir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas aussi, c'est de venir faire des stages. C'est vraiment quelque chose que je recommanderais à tous les jeunes, de venir passer, venir faire des stages et nous avons tous été stagiaires. Moi, j'ai fait énormément de stages qui m'ont permis de comprendre ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Et je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir ces emplois qui parfois paraissent un petit peu euh, lointains, compliqués. On se demande comment puis-je accéder à ces technologies. On a tous démarré comme ça. Et donc, les stages dans les, les entreprises industrielles, on considère que c'est notre, on, on, on, le, on se doit de faire, d'offrir des stages aux jeunes parce qu'on a tous été stagiaires nous-mêmes et on a tous commencé un petit peu comme ça. Merci Bruno. Notre, notre, ah. Ouais, J'aimerais juste compléter ce que, ce que disait Bruno, euh, dans la notion aujourd'hui, les compétences qu'on apprend à l'école, dans toutes les entités scolaires, elles vont avoir une obsolescence qui va être beaucoup plus courte que les compétences qu'on pouvait avoir, euh, je veux dire, dans les années 70, 80, 90... Euh, on estime qu'aujourd'hui, une compétence technique qu'on va pouvoir saisir va avoir on va dire une durée de vie, si on peut l'appeler comme ça, de 4 à 5 ans. Et évidemment, 4 à 5 ans, c'est très court par rapport à un temps industriel, même à l'échelle d'une vie. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va falloir sans cesse se réinventer. Et de la même façon, on va pouvoir exprimer et exercer de nombreux métiers tout au long d'une carrière. Euh, aujourd'hui, je suis ingénieur, je pourrais très bien passer sur un profil plus commercial ou alors passer vers la gestion de projet que je fais déjà aujourd'hui. On peut imaginer absolument tout. Et l'industrie permet justement d'exprimer cette volonté de, à mon se dire, je veux m'exprimer, je veux exprimer mon talent, mes nouvelles compétences dans un autre secteur, mais je peux rester dans un cadre ou dans un environnement que je connais déjà. Merci Cédric. Alors comme le temps file très vite, je propose Frédéric qu'on passe directement la parole à Nathalie de l'ONICEP pour tout de suite envisager la partie conseil au niveau de l'orientation. Nathalie. Voilà. Nathalie. Bonjour à tous. Bonjour ah, vous... Si vous voilà, Nathalie. Allez, Nathalie Le de l'ONICEP. On est oui. sur la partie maintenant euh, des experts de la formation, de l'orientation. Alors, Nathalie, que fait l'UNICEP et, et, et quelle place occupent les métiers de l'industrie dans, dans, dans, dans les choix d'orientation que tu peux te proposer Alors, bonjour à tous. Donc, je suis psychologue de l'éducation nationale. Je voulais vous parler aujourd'hui des opportunités dans les métiers de l'industrie. Notamment, il existe plein de formations et de métiers que les jeunes ne connaissent pas encore et qui peuvent les intéresser. Donc, euh, pour se former, euh, on peut passer par le lycée professionnel, le lycée général et technologique, l'université, les écoles d'ingénieurs. On ne peut pas passer en revue euh, tous les diplômes qui existent, parce qu'il y en a une multitude, euh, dans la voie pro, du CAP au bac pro, euh, dans les domaines électrotechniques, dans la maintenance des systèmes, dans le froid, euh, dans les microtechniques, dans la logistique, la qualité… Euh, l'aéronautique, euh, l'agroalimentaire, donc euh, tous ces domaines peuvent amener à travailler euh, après dans l'industrie. On peut aussi euh, éventuellement faire un bac euh, général avec des enseignements de spécialité en physique chimie, en sciences de l'ingénieur, euh, en numérique et sciences informatiques. On peut passer par le bac technologique euh, STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Euh, on peut faire un BTS également euh, en lycée, deux ans euh, au lycée après le bac. Conception et réalisation de systèmes automatiques, par exemple. On peut faire aussi l'université avec des licences informatiques et ensuite euh, poursuivre vers des masters beaucoup plus spécialisés. Euh, les CPGE, donc c'est des classes préparatoires aux grandes écoles, euh, donc, pour euh, ceux qui veulent intégrer les écoles d'ingénieurs ou sinon, ils peuvent également intégrer les écoles d'ingénieurs avec des, des prépas intégrés directement, donc deux années, pour atteindre euh, les trois années du cycle d'ingénieur. Donc, euh, vous voyez qu'il y a une multitude de possibilités. Euh, donc, euh, c'est tous les profils qui sont attendus, hein, pas spécialement que des ingénieurs. On en a parlé. Il y a des techniciens, des techniciens supérieurs, euh, des cadres, des ingénieurs. Donc, ça passe de, les, de la conception euh, à la qualité, en passant par tous les services supports en logistique également. On peut passer par l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est une, une possibilité de se former euh, tout en, en, euh, en ayant une expérience en entreprise. Donc, euh, l'avantage, c'est de préparer un diplôme. Donc, c'est un diplôme de la voie professionnelle, un même diplôme qu'on peut préparer dans, dans les voies générales. C'est simplement qu'on euh, on signe un contrat avec une entreprise et euh, on est en alternance, donc euh, on se forme et en même temps, on, on pratique son métier. Donc, euh, c'est très intéressant pour avoir une première expérience professionnelle et pour être après euh, beaucoup plus à l'aise euh, une fois qu'on est diplômé pour s'insérer beaucoup plus facilement euh, en entreprise. Donc, une fois qu'on est diplômé, on peut continuer aussi à se former tout en étant salarié ou bien on peut également... Euh, de choisir de se reconvertir et de, de, de choisir d'une autre branche de l'industrie. Et pour cela, il existe la formation continue euh, ou bien la validation des acquis de l'expérience. Donc, ce sont des personnes qui ont de l'expérience et qui souhaitent euh, notamment valider un diplôme euh, euh, tout en étant salarié. Donc, euh, voilà, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de ne pas se limiter, de ne pas s'auto-censurer. Il faut… Euh, se renseigner sur tous les diplômes et les métiers qui existent. Et, donc, et, les et, Nathalie, attendus, oui. et Nathalie, on peut trouver tout ça à l'ONICEP, tu peux peut-être donner la, la voie d'accès, on va sur le site de l'ONICEP Tout à fait, alors je vais, je vais donner dans la deuxième diapositive, je vais donner tous les sites où on peut se renseigner, et donc là je voulais faire un focus aussi pour les filles, donc les, les, les métiers sont mixtes, hein. il n'y a pas de métier réservé aux hommes ou aux femmes, donc, les, les filles, les femmes ont toutes leur place dans l'industrie. Vous pouvez vous rendre sur les salons d'orientation, les forums des métiers, les journées portes ouvertes des entreprises ou, ou des établissements. Et vous pouvez trouver des, des personnes qui pourront vous parler de leur parcours et qui pourront vous inspirer sur les débouchés qui, qui sont proposés dans tous les diplômes. Donc, Merci, si on peut avancer l'autre diapositive, s'il vous plaît. Ça, ça va être... Euh, il va falloir aller... Voilà. Ah, voilà. Donc, les informations se trouvent sur le site de l'ONICEP. Donc, vous avez euh, toutes les informations sur les métiers, les formations. Vous avez ONICEP TV où vous avez des vidéos, des témoignages de personnes qui parlent de leur métier ou d'étudiants qui parlent de leur cursus euh, d'études. Et puis, euh, sur monorientationenline.fr, il y a des conseillers qui répondent par mail, par chat ou par téléphone. Et donc, vous pouvez consulter euh, tout ça. Euh, sur onicep.fr et puis suivre aussi l'actualité de l'orientation euh, sur les réseaux. Et euh, sur, au CDI du, du, du lycée, du collège ou bien au CIO, vous avez toute la documentation euh, papier euh, sur les écoles euh, d'ingénieurs, sur les CAP, sur euh, les métiers du numérique, euh, sur les métiers de l'industrie. Donc, euh, il faut consulter ces documents qui vous donnent des informations très claires sur les parcours possibles et les diplômes à obtenir. Merci, Merci beaucoup voilà. Nathalie, c'est d'autant plus important de s'informer qu'on a vu qu'il y avait une multiplicité de métiers, même si, je reprends ce que disait Cédric, ne pas se censurer, ce que disait Terence, on rentre dans ce, dans cette, dans ce secteur de l'industrie et après on, on, on y évolue et on y évolue avec beaucoup de, de liberté, c'est ce qu'il vous disait en tout cas. On va se tourner vers, vers l'industrie au féminin, euh, avec euh, Sabrine Bendimerad qui euh, euh, a une double casquette, mais c'est une de ces casquettes qui m'intéresse plus que l'autre. Elle est chez Altis, euh, grand groupe français euh, des médias, mais elle est surtout dans une association qui s'appelle Elle Bouge. Alors, Sabrine, Elle Bouge, euh, c'est quoi Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà Oui, très bien. <rire> ok, parfait. Je vois que je ne peux pas activer ma caméra. Donc, euh... Un peu. On vous entend en tout cas, ça me non, je, je, je pas, En fait, je n'ai pas le, le, le droit d'activer la caméra. Donc, je ne sais pas si c'est normal. Non, ça, on vous entend bien, Vous il n'y a de souci. Ok, parfait. Très bien. Donc je suis Sabrine Bendimera, je suis salariée au sein du groupe EDF. Euh, donc EDF, premier producteur et fournisseur d'électricité en France et en Europe. Euh, donc 165 000 salariés environ avec 25% de femmes. Euh, donc moi j'exerce le métier d'ingénieur en intelligence artificielle. Euh, au sein d'EDF et je fais partie euh, d'une association qui s'appelle Elle bouge euh, donc je suis marraine dans cette association euh, donc le rôle de l'association euh, c'est vraiment euh, d'informer euh, les jeunes filles euh, sur les possibilités de carrière euh, scientifique c'est aussi de susciter des vocations et de présenter en fait euh, la, la palette des différents métiers euh, techniques qui existent euh, donc, ça se fait à travers plusieurs événements euh, qui se déroulent euh, tout au long de l'année. Euh, donc, ça peut être des visites sur site d'entreprise, des conférences, euh, parfois des ateliers de coaching euh, Donc, pour former les jeunes filles justement aux entretiens, euh, à faire des CV, des dates de motivation. Mais ce qu'on place vraiment au centre des événements, euh, c'est la rencontre entre marraines et jeunes filles euh, pour justement euh, promouvoir, euh, promouvoir, tout ce qui est, enfin, promouvoir les rôles modèles, voilà. On a beaucoup parlé de, de, de, de, de l'industrie qui était euh, très souvent une industrie masculine. Alors on, on voit aujourd'hui une ouverture, d'abord parce que l'industrie a besoin de diversifier ses sources de recrutement. On voit euh, de plus en plus de jeunes femmes venir vers l'industrie, mais... Ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est que ces jeunes femmes viennent dans certains métiers de l'industrie et pas dans tous, et notamment euh, des absences remarquées sur les métiers de la fabrication, de la production. Euh, est-ce que tu, tu partages euh, cette analyse qui, qui est faite et comment est-ce qu'on peut attirer des jeunes femmes dans l'ensemble des métiers de l'industrie alors c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a un gap euh, dans les métiers, euh, dans les métiers techniques, peu importe lesquels, les métiers de la production. Il faut aussi parler des métiers du numérique. Euh, donc malheureusement les études scientifiques euh, et techniques souffrent d'une image qui ne leur correspond pas. Euh, donc souvent on va s'imaginer euh, euh, un travail un peu solitaire euh, derrière un ordinateur. Alors je pense qu'il faudrait montrer c'est que les débouchés sont nombreux euh, les, dans des secteurs Porteur, euh, il faut le dire, avec de bons salaires et une bonne insertion professionnelle. Euh, donc, il est très important justement de se rapprocher des jeunes, de les informer et de leur présenter la palette des métiers qui existent. Un conseil, Alors, un conseil que... à donner ou une recommandation à faire aux jeunes filles qui nous écoutent et qui pourraient être tentées, mais qui hésitent, ou peut-être qui n'ont pas pensé forcément à ces métiers de l'industrie alors déjà, le MOOC porte très bien son nom, donc oser, euh, ne pas s'auto-censurer. Euh, C'est très important de déconstruire les stéréotypes de genre selon lesquels il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes. En fait, il n'y a pas de métier sexué, euh, il n'y a que des compétences. Donc ne pas aussi hésiter à se rapprocher d'associations comme elles bougent. Euh, enfin, de toute façon, euh, toutes les informations sont disponibles sur euh, sur le site. On peut euh, prendre rendez-vous, envoyer des mails à des marraines, euh, contacter des marraines dans des secteurs qui nous intéressent et pouvoir en discuter, comprendre le métier et les différentes débouchés. Bon, à ce Merci. titre, j'aimerais intervenir parce qu'il y a sur euh, le forum euh, de, de ce webinaire des questions euh, qui sont tout à fait en liaison avec ce que disait Sabrine. C'est que qu'on euh, a une question qui dit « qu'est-ce qui se passe pour les femmes quand elles tombent enceintes ?» Et ça, ça relève ah. d'un certain nombre de, euh, de, de, de choses qui ont peut-être existé à une époque mais qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Alors, c'est surtout, ça, ça dépendra aussi beaucoup des valeurs de l'entreprise. Donc, ça, c'est très important aussi. Euh, donc, choisir des, une entreprise avec des valeurs importantes et solides autour de tout ce qui est mixité et diversité. Euh, donc, notamment, je pense que pour les jeunes femmes, justement, euh, le choix de l'entreprise euh, doit être aussi très important. Euh, et c'est... C'est vrai, vraiment un vrai levier sur lequel on doit travailler. Ne pas hésiter aussi à poser des questions lors d'entretiens sur comment ça se passe pour les femmes. En interne aussi, parce que le turnover, il est super important. Donc, même si on arrive à recruter des femmes, ce qu'il faut regarder, le plus important dans une entreprise, c'est est-ce qu'on arrive à les garder Et ça, ça va être un, un, un, indicateur important pour, un indicateur important pour une femme et pour le choix de l'entreprise. Merci beaucoup, Sabrine. En tout cas, pour rassurer toutes les jeunes filles qui nous écoutent, nous sommes dans une entreprise ici dirigée par une femme. Euh, la directrice générale de Redex, l'entreprise, est une dame. Euh, la présidente de Schmitt est une dame. La présidente de Cadu Industries est aussi une dame. Et, et donc, et, et, et ce n'est pas, pas une volonté délibérée de notre part, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes à la tête de nos industries. Et, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui le démontre pleinement. On va parler maintenant d'un autre sujet, alors c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On va parler de cybercriminalité. Alors, avec Akima Kadri, le cef F6, une femme qui euh, travaille dans les domaines de la cybercriminalité. Et là, il faut absolument vous en dire un peu plus. Bonjour à tous. Bon. Donc, euh, cybercriminalité, mais pas que, on va parler euh, de pour situer un peu, on va commencer par parler de cyberespace. Donc, le cyberespace est un monde parallèle aujourd'hui de notre monde de réalité et il est composé tout simplement de tous les objets, tous les objets qui sont connectés. Et je dis bien objet, ça veut dire que ce n'est pas seulement un mobile, ce n'est pas un PC, c'est ce pas un serveur, c'est aussi une machine à laver connectée, un réfrigérateur, une machine, un appareil industriel, un stylo connecté. Donc tout ça représente le cyberespace. Et c'est dans cet, cet cyberespace est menacé par la cybercriminalité. Donc, et qu'est-ce qu'on fait pour ça? On fait ce qu'on appelle la cyberdéfense. C'est quoi la cyberdéfense? C'est l'ensemble des techniques, des moyens techniques et non techniques qu'on va mettre en place pour contrer ces, ces, cette cybercriminalité. Et pour utiliser enfin la technique, on arrive à ce qu'on appelle la cybersécurité. Et là, on est dans la sécurité du système d'information. Et donc, aujourd'hui, je représente le cercle des femmes de la cybersécurité. Bon, on va me dire c'est quoi et pourquoi on a besoin d'une association de, de, de femmes pour la cybersécurité. Donc déjà, le, la, le CFC, c'est une association qui a été montée en 2016 par sa présidente actuelle, qui est Nassira Salvan, Salvant, et qui promeut la cybersécurité auprès des femmes. Pourquoi Je vais vous donner des chiffres. Aujourd'hui, d'après la dernière étude qui a été faite en 2021, il y avait 3,5 millions de postes ouverts pour la cybersécurité. Sur ces postes-là, on va retrouver l'étude qui vient après, on a euh, 20% de postes en, dans le monde qui sont dédiés pour les femmes. On avance un peu plus et on descend dans les chiffres, malheureusement, pour euh, vous euh, parler d'une étude de l'ANSI de 2021, qui elle diminue encore le chiffre parce que 90% des professionnels de la cybersécurité, non, non, ne sont pas des femmes. En fait, ce sont des hommes. Et là, pour les postes de dirigeants, on peine à arriver à 5 de femmes. On est plutôt vers les 3 Donc, ces chiffres-là, pour moi, sont alarmants quand même dans une filière qui est demandeuse de ressources, qui peine à avoir des ressources. Donc, ça veut dire qu'on se prive déjà de la moitié de nos ressources, puisque la moitié sont des femmes. Donc, pourquoi parce que d'abord, toutes ces préjugés qu'on a dans la société, donc qui sont en plus, euh, comment dire, confirmés par les multimédias. Il y a aussi la méconnaissance des métiers, des différents métiers auprès des femmes, et, euh, et il y a peu de modèles aussi de femmes dans ce euh, domaine-là. Est-ce qu'on a besoin de cette mixité Oui, on a besoin de cette mixité. D'abord, parce que, comme j'ai dit, c'est la moitié des ressources et, et dont a besoin cette, cette filière qui, qui, qui en demande de plus en plus. Et puis, on a aussi besoin dans, dans la façon de, euh, de, de raisonner dans ce métier-là, on a façon d'une pluralité ou de méthodes différentes d'approcher la défense, d'approcher la sécurité, de d'approcher l'analyse de la de, de, de, de, des attaques. Et plus on a de diversité, plus on a de diversité d'approche et mieux on a de résultats. Et aujourd'hui, donc, être une femme aussi dans la cybersécurité peut aussi, euh, comme euh, le dit euh, le directeur de l'ANSI, qui est l'Agence nationale des systèmes de, de, de la sécurité des systèmes d'information, c'est que euh, on, on aimerait parler de pas de cybercriminalité, mais de la paix dans la cyber. Et la femme, elle va apporter justement, on compte sur la femme pour apporter plus ce sens de la paix dans la cyber que de ce sens de protéger ou de défendre des attaques. Alors, le cercle de des femmes de la cybersécurité, une association qui promeut justement la cybersécurité, comment On a dit qu'il y avait une méconnaissance des métiers. Alors, avec, euh, euh, par exemple, le livre qui a été édité en 2019 par cette association on va trouver l'ensemble des métiers qu'on peut retrouver dans la cybersécurité avec les formations qui peuvent nous permettre de d'atteindre ces métiers et aussi on va trouver des témoignages là donc on répond au, euh, à, au point de la, de la méconnaissance de, de manque plutôt de modèles on va trouver pratiquement 30 profils de femmes dans la cybersécurité dans des métiers différents de la la cybersécurité. En plus de ce livre-là, donc la, le CFC est fait des mentorats, c'est-à-dire pour des femmes qui sont en reconversion professionnelle, c'est-à-dire qui viennent d'autres métiers que la cybersécurité. Elle va les accompagner pour intégrer la cybersécurité ou pour des étudiants ou pour des nouveaux euh, recrutés aussi. Ça c'est les mentorats. On a des programmes de masterclass chaque mois. On a une masterclass, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on va prendre euh, un sujet qui est d'actualité et on va euh, parler autour de ce sujet pour le faire connaître par l'ensemble de, des adhérents de l'association, sachant qu'on approche les 400 adhérents. Euh, euh, au Sf6. On a aussi on organise des job dating pour les étudiants, pour les reconvertis pour les gens qui cherchent de l'emploi dans la cybersécurité avec l'ensemble des partenaires qu'on a et on en a Beaucoup de partenaires. Et enfin, on en fait aussi de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va voir les écoles d'ingénieurs, on va participer à des événements avec les étudiants et on va faire de la sensibilisation et auprès des jeunes, mais aussi auprès des entreprises par rapport à l'insertion de la femme dans les métiers de la cybersécurité. Et on fait de la sensibilisation de la femme pour qu'elle ait plus peur de la cybersécurité. Merci Akima et, et, et ce qu'on pourra faire c'est essayer de, de poster euh, l'adresse ou l'adresse mail de l'association peut-être si euh, les informations de ce document sont, sont en numérique de les poster. Tout à fait. Merci beaucoup à tous, je vais repasser euh, la, la main à Martine parce que nous arrivons au bout de, de, cette, de, ce, de cet échange passionnant, comme d'habitude. Comme d'habitude, absolument. Comment, comment est-ce qu'on peut conclure sur un sujet aussi vaste ah bah Alors là, on ne va pas conclure, on va se donner rendez-vous, je pense, pour une nouvelle édition, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que, voilà, merci en tout cas à chacun d'avoir pu s'exprimer. Pas autant peut-être qu'il aurait souhaité, mais en tout cas, j'espère que suffisamment de messages vous sont parvenus pour vous donner envie d'être curieux, comme on l'a entendu, et d'oser aller vers ces métiers de l'industrie qui sont des beaux métiers, des métiers passionnés euh, et des métiers passionnants aussi qui demandent juste à être découverts, donc allez-y, suivez les conseils de Nathalie en vous rendant sur tous les espaces où vous pouvez trouver des ressources pour vous alimenter. N'oubliez pas non plus de vous inscrire au MOOC, puisque le MOOC euh, vous donne vraiment euh, une, euh, une amplitude très large de connaissances sur l'ensemble des secteurs de l'industrie. Euh, 18 métiers également sont envisagés avec des, des, des, des voies d'accès, avec également des fiches pour connaître quel type de compétences sont nécessaires. Bref, voilà, vous avez à disposition plein de ressources, il ne tient qu'à vous d'aller les chercher. Euh, on n'a pas pu prendre plus de questions parce qu'effectivement, voilà, on était un peu contraints par ce timing, mais je vous invite en tout cas sur le MOOC, euh, si vous êtes inscrit euh, à déposer vos questions sur le forum, c'est un espace d'échange et nous nous engageons à pouvoir vous répondre euh, rapidement à chacune de vos questions. Donc, Je voulais également, avant qu'on se quitte, remercier l'entreprise Festo Anne-Marie, Raphaël, Charlotte, José, Cédric, qui nous ont accueillis et qui se sont engagés pleinement dans ce projet. Je voulais également remercier nos lycéens hein, qui sont présents, qui sont venus, et j'espère qu'on les a peut-être inspirés, comme vous également, qui êtes à l'autre côté de, de l'écran, les parents également, puisque vous êtes, sachez-le quand même, des grands prescripteurs de l'orientation de vos enfants. Alors, ayez confiance L'industrie, c'est encore une filière qui a de l'avenir. Donc, n'hésitez pas à orienter aussi vos enfants vers ces filières-là. Je remercie tous nos intervenants en présence et à distance d'avoir joué le jeu de ce timing un peu contraint. Et puis, merci beaucoup, Frédéric. Voilà, donc, si tu as un petit mot de la merci. fin. Bah merci à tous. Voilà. Rendez-vous pour un prochain MOOC. Il y en aura d'autres. Hein. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, j'imagine qu'il y en aura d'autres. Mais il y en aura d'autres. Et puis, je vais faire comme le président de la République. Vive l'industrie. Et eh bien voilà, vive l'industrie, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.